On va faire une petite tournée là, de, de la STM et aussi là, de ce qu'on fait, puis après ça, on va vous parler de, de notre stratégie de l'intégration du logiciel libre. On n'a rien inventé de formidable, mais c'est notre approche, puis jusqu'à là, ça fonctionne bien. Alors, euh, ben, c'est ce que je disais, l'aperçu de la présentation, on fait le tour de, des principes directeurs, les stratégies, les enjeux, puis ensuite de ça, à la fin, si vous avez des questions, on pourra, je pourrais répondre à vos questions. Puis j'ai un collègue avec moi, dépendamment si jamais des questions de nature plus technique, il pourra contribuer. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas la STM, en bref, la STM, c'est la Société de transport de Montréal. C'est euh, le, le deuxième transporteur au Canada. Euh, c'est la quatorzième entreprise au Québec en, en taille. On a quatre lignes de métro, pour ceux qui ne le savent pas, 68 stations. On a 1700, plus de 1700 autobus. Euh, puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que 80 des déplacements de transport en commun euh, du, de Montréal métropolitain et 68 de tout le déplacement de transport en commun au Québec sont faits par la STM. Ça équivaut à peu près à 1,3 million de déplacements là, à chaque jour. On fait aussi du transport adapté pour les personnes âgées puis les personnes handicapées. Puis, euh, Aujourd'hui, on doit être rendu à peu près à un peu plus de 10 000 employés à la STM. Budget d'1,5 milliard avec les investissements, puis aussi, encore là, ce n'est pas connu de tout le monde, la carte Opus qui est utilisée entre autres ici pour la RTC, puis un peu partout au Québec, c'est un service qui est offert par la STM, c'est sur notre infrastructure, on dessert l'ensemble du Québec avec cette solution-là. Pour la FUN, j'ai mis cette, euh, cette diapositive-là juste pour vous donner une idée. On a à peu près euh, 70 de nos employés, c'est soit des chauffeurs d'autobus ou des employés d'entretien. Donc, d'un point de vue, euh, ce n'est pas des gens qui sont toujours les plus familiers avec la technologie, les ordinateurs, ce genre de choses-là. Quand on introduit des technologies avec euh, cette population-là, c'est important de, de, de bien adresser la gestion du changement. Évidemment, bon, on a tous les corps de métier à la STM. Mais euh, le gros, c'est vraiment 70 de, de ces de répartis dans ces deux groupes-là. Je vais vous parler un petit peu des technologies de l'information corporative à la STM. Euh, c'est quand même assez imposant. Euh, on a 19 systèmes qu'on considère comme des systèmes critiques. C'est des systèmes qui sont vraiment essentiels à, aux opérations de la STM. Euh, souvent, à la STM, on se demande, la question qu'on se demande, c'est, les autobus vont-ils sortir demain? Parce que s'il y a un problème dans un système, ça peut être grave. Mais si les autobus ne sortent pas, ça, c'est très grave. Alors, on a un certain nombre, le 19, une vingtaine de systèmes critiques euh, qui, justement, nous permettent, entre autres, de sortir les autobus. Euh, le service des technologies de l'information, c'est 165 employés. On est quand même un petit groupe pour l'ensemble du parc applicatif qu'on gère. Euh, nos actifs TI, c'est à peu près 300 millions de dollars. Euh, répartis à travers 300 solutions technologiques corporatives. Ça, c'est des solutions technologiques corporatives, c'est vraiment c des, des logiciels, des solutions, mais qui sont vraiment opérés par le service TI, parce qu'il y en a probablement 350 autres qui sont déployés dans les secteurs d'affaires un peu partout. À la STM, on a des groupes d'ingénierie un peu partout, puis euh, ben, les ingénieurs, souvent, ben, ils aiment ça faire des bouts de code. Ce matin, je ne sais pas, dans ma présentation, de. De, de, de ce matin, la première présentation, on parlait beaucoup de bases de données access. Là. On en a quelques-unes à la STM qui ont été développées dans les secteurs d'affaires. Euh, point de vue TI aussi, on opère à peu près 800 bases de données sur différentes plateformes. Je vais en parler un petit peu plus tard. Puis, on a une infrastructure technologique qui est répartie dans deux salles informatiques. On a plus que 500 serveurs. Aujourd'hui, euh, ben, il y a à peu près quatre ans, on avait peut-être une trentaine de serveurs Linux. Aujourd'hui, on doit être autour de 150. Euh, il y a eu une très grosse progression parce qu'on a fait beaucoup de projets d'envergure avec euh, des solutions libres. Alors, euh, ça a progressé beaucoup. Euh, ce chiffre-là là, de 500, euh, d'après moi, en tout cas, c'est plus autour ça date probablement l'année dernière, parce que je pense qu'on est plus autour de 700. Il faut dire qu'on en a déployé beaucoup là, cette année. Euh, parc informatique, à peu près 3700 postes de travail, bon, 600 imprimantes. Téléphonie, bon, peut-être un peu moins intéressant. Euh, trois, plus de 3 téléphones filaires, les appareils mobiles, on a cinq centres de contacts, c'est-à-dire cinq centres d'appels qui desservent différents besoins là, au sein de l'organisation. Puis, même si on est à Montréal, on est quand même répartis dans 346, puis euh, des, on a plus de 1000 composantes de télécom. Fait que ça, ça vous donne un peu un portrait de, des technologies. Euh, le libre à la STM, j'ai fait un petit historique rapide. C'est sûr que ça a commencé même un peu avant 2003, puis je ne passerai pas à travers toutes les étapes. Mais dans le fond, il y a toujours eu de l'utilisation de logiciels libres à la STM, mais un peu de façon sectorielle pour des besoins très pointus. Depuis à peu près euh, 2011, là, on a regardé, on, on, on sait là qu'on s'est mis à, à investir plus dans le libre puis à focuser plus sur des solutions intéressantes du côté du logiciel libre. Euh, on a mis en place aussi notre stratégie puis nos principes directeurs qui, qui nous permettent de gérer euh, les solutions euh, open source à la STM. Fait que vous avez une idée un peu de différentes choses qu'on a faites. Tantôt, je vais parler un petit peu plus en détail, mais pas énormément en détail de certains projets, mais si vous avez des questions à la fin plus spécifiques sur certains projets, ça me fera plaisir d'élaborer situation actuelle à la STM, nos fonctions métiers, nos processus d'affaires présentement, c'est dans des solutions corporatives. On a SAP qui, qui est utilisé pour à peu près toutes les saveurs à la STM. Giro, c'est un, un éditeur de logiciel de la région de Montréal qui est spécialisé dans les solutions de transport, vraiment pour la planification du réseau, la planification des horaires de bus, des chauffeurs, du métro, ce genre de choses-là. Ils ont aussi une solution qui est vraiment propre euh, au transport adapté. Euh, mais dans les deux cas, c'est des solutions, c'est des logiciels propriétaires, mais qui sont, euh, qui sont adaptés à la STM. On a aussi, bon, tantôt je parlais de la carte Opus. la solution qui est, est sous-jacente à desservir l'ensemble du Québec avec la carte opus, c'est une solution, vente et perception, de la compagnie Xerox. Euh, en fait, c'est une filiale de Xerox qui est en France et euh, qui a été achetée par Xerox il y a quelques années. Alors, tous ces logiciels-là c'est nos, nos fonctions d'entreprise sont, sont pour la plupart adressées dans ces, ces systèmes-là. On est sur des plateformes Windows. À la STM, on garde, euh, on ne change pas nos choses très souvent. Euh, on garde vraiment, on est encore, depuis 2002, on est sous Windows XP. Euh, la suite Office, c'est que, dépendamment des individus, c'est entre 2000 et 2003, mais c'est quand même notre noyau le Windows avec, euh, avec Office pour le poste de travail. En plus de ça, bien, on a plein de, on a plusieurs petites solutions, des solutions encore là particulières. À la STM, il y a des besoins qui sont peut-être particuliers qu'on n'a pas dans n'importe quelle entreprise. J'en ai nommé quelques-uns. Euh, par exemple, je pense à Kilocarburant, là, qui est une solution qu'on utilise en mode hébergé pour la gestion des fluides là, dans, les, dans les autobus et dans tous nos véhicules. Puis, finalement, ben, quand on arrive euh, à faire du développement présentement, on fait encore la majorité de notre développement sur les plateformes Windows avec les technologies .net. Mais pour des besoins très spécifiques, là, comme j'identifie ici, ben, euh, on ne peut pas s'acheter un système pour gérer les pneus du métro, alors on en a développé un. Encore là, bon, portrait, je, on ne passera pas à travers la liste au complet, depuis des années, et là j'en ai mis quelques-uns qui sont peut-être un peu plus connus, des solutions euh, open source qui sont déployées à différentes envergures euh, à l'ensemble euh, de la STM. Ça vous donne un peu euh, une idée de tout ce qu'on touche, mais on en a rajouté beaucoup là, dans les dernières années. Bon, on établit, il y a des principes directeurs, nous, aux technologies de l'information qui sont établis. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Fondamentalement, quand un client nous arrive avec un besoin, on regarde, est-ce que ce besoin-là peut être adressé euh, dans une de nos solutions d'entreprise existantes? Euh, si c'est une solution qui a rapport aux finances, c'est sûr qu'ils vont trouver une façon d'intégrer ça dans la SAP par exemple. Euh, fait qu'on essaye de capitaliser sur euh, le, le parc applicatif qu'on a déjà plutôt que d'introduire des nouvelles solutions ou faire du développement. Si évidemment ça ne rentre pas dans, dans, dans les solutions existantes, à ce moment-là, bon, on favorise euh, soit un déploiement en cloud, en info nuagique, euh, plutôt que de faire du développement à l'interne. Fait que ça, ça veut dire que, bon, on peut prendre un package, on peut aller en appel d'offres, on va faire une acquisition de GIL, ou on peut décider de déployer une solution open source. Euh, puis c'est comme ça, nos règles sont comme ça. Le dernier, vraiment le dernier recours, c'est de faire du développement custom. Puis parce qu'on n'est pas là pour réinventer la roue, souvent, ce qu'on va demander à nos gens, c'est d'adapter leur processus d'affaires pour utiliser le logiciel comme il est fait. Aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours facile, je dois dire, à, à la STM. Mais à la base, nous, c'est important, c'est on part, est-ce que ça rentre dans nos systèmes d'entreprise ou là, on descend jusqu'à temps d'arriver à un développement custom. Par le passé, ce n'était pas tout à fait comme ça. Le développement, il y en avait plus, mais aujourd'hui, l'orientation, c'est de développer moins puis d'utiliser des solutions. Puis dans, ce qui est intéressant justement avec l'open source, c'est que ça donne accès à beaucoup de, de solutions, euh, souvent à peu ou pas de coûts, euh, qui peuvent être utilisées justement pour, euh, pour répondre aux besoins des clients. Pour nous autres, la stratégie logiciel libre, c'est assez simple. On considère les logiciels libres au même titre que n'importe quel autre logiciel. Par contre, on a favorisé l'introduction de, de solutions libres surtout dans des créneaux où, par exemple, on n'avait rien ou dans des créneaux où on avait des, des changements importants qui s'en venaient. J'en en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, euh, notre site Web euh, qui datait de 1997 a été refait dans les, les deux dernières années. Puis, on est allé vraiment sur un stack complètement open source. L'orientation est complètement open source dans, dans l'ensemble de sa solution. Alors, pour nous autres, quand on arrive dans des, des, des cas comme ça, c'est là qu'on essaye d'aller pour introduire plus facilement du logiciel libre. Ce qui est important et qui est critique chez nous, c'est aussi de limiter les technologies. On a, on a des, vraiment des petites équipes. Euh, moi, si je reviens à mon équipe, euh, on était une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes, incluant deux gestionnaires, pour euh, supporter à peu près 125 systèmes différents. Il y en a peut-être une quarantaine, c'est du développement « custom ». On parle de la plateforme du site web qui est, qui est énorme. On parle de toutes sortes de solutions, mais avec une petite équipe. La difficulté, c'est que si je supporte, je ne sais pas moi, sept langages de programmation, ben je n'ai pas d'expert dans rien. Alors, on essaie vraiment de dire, ben, regarde, on regarde par, si on regarde, par exemple, de l'open source, où on, on serait potentiellement appelé à jouer dans du code, bien, on va aller vers des technologies qu'on maîtrise. Parce qu'autrement, quand tu as trop une grande diversité, ben, ça devient ingérable. De la même façon, quand on déploie, par exemple, dans le contexte du site web, on avait développé, déployé, pardon, euh, le gestionnaire de contenu Drupal. Bien, on a fait d'autres projets par après. On a besoin de gestionnaire de contenu. Je ne regarde pas d'autres choses. On s'enligne sur, par exemple, Drupal parce que c'est de la technologie qu'on maîtrise. Dans tous ces dossiers-là, que ce soit euh, open source ou, euh, ou propriétaire, on fait une analyse coût-bénéfice. Puis, où notre stratégie, en tout cas notre façon de faire peut-être diffère de d'autres c'est la, la partie de déploiement. Nous, ce qu'on a fait dans plusieurs cas que je vais énumérer tout à l'heure, puis Christophe, dans sa présentation, on a parlé un petit peu plus tôt dans, dans un autre contexte, euh, on va faire une preuve de concept. Puis, ce qu'on fait habituellement, c'est que, que ce soit savoir-faire Linux, que ce soit avec d'autres partenaires, on, on s'adjoint d'experts qui connaissent euh, les meilleures technologies dans l'open source puis là, ensuite de ça, bon, une fois qu'on établit, établi, bien, regarde, c'est quoi les deux trois gros joueurs? On en choisit un, puis là, on va faire une preuve de concept accompagné d'un partenaire. Ensuite de ça, on va faire un petit projet sur lequel on va faire, évidemment, un post-mortem après. Puis ensuite de ça, on passe en déploiement d'envergure à supposer que et la preuve de concept et le petit projet ont été des succès. Puis, l'autre chose que nous, on fait beaucoup parce que, comme je disais tantôt, on n'est pas beaucoup, on est une petite équipe. On n'a pas énormément de temps pour faire de la vigie. C'est quoi les, les, les meilleures solutions sur le marché? Euh, fait qu'on utilise, des, des, évidemment, les gardeners de ce monde, mais quand on arrive dans le libre, ben, on repose beaucoup sur nos, nos partenaires euh, euh, logiciels libres. On va les voir, ils viennent nous voir, on dit ben, « Regarde, nous, on regarde une solution pour faire, je sais pas moi, du, du workflow, gestion de processus ben, », ils vont dire ben, « Regarde, il y a ça sur le marché, euh, on pourrait faire une preuve de concept avec tel tel outil, à part comme ça. Ça, c'est notre stratégie. Ensuite de ça, bon, justement, les réalisations. Qu'est-ce qu'on a fait euh, qui a un peu d'envergure, dans les dernières années? Une, on a déployé… Euh, 2012? 2012? En 2012, on a déployé NUXEO, qui est une euh, GIDE ou GED, là, dépendamment de votre vocabulaire. À Montréal, c'est GED. À Québec, ça semble être GID. Euh, plateforme de gestion documentaire d'entreprise. On l'a déployée pour deux, trois besoins. Ben, en fait, on a commencé par faire une preuve de concept parce qu'on avait d'autres besoins euh, qui avaient été identifiés, entre autres, un espèce de, de portail mini-intranet, un besoin qui était exprimé par un de nos clients. Alors, on a fait la preuve de concept en plusieurs étapes. On validait est-ce que ça peut faire un portail d'entreprise, est-ce que les besoins de, de, de gestion électronique documentaire répondent aux besoins, ainsi de suite. Fait on a fait la preuve de concept. Qui, a, qui, a, qui nous a démontré qu'il y avait certains éléments que ça ne marchait pas. Par contre, on a choisi cette plateforme-là, NUXEO, comme, euh, comme plateforme de gestion documentaire, puis on l'a déployée dans un, de, un projet, dans un de nos projets majeurs présentement, qui s'appelle le projet Ibus. E je ne sais pas si vous n'avez en entendu parler. À, quelque part en 2015, euh, les informations des autobus en temps réel vont être disponibles euh, pour la planification du service et pour les utilisateurs. Alors, le bureau de projet qui contient quelques centaines de personnes, toute la gestion euh, des documents qui sont gérés avec le fournisseur, puis tout le monde, c'est tout géré là dans Luxeo. On gère aussi euh, le processus avec les documents qui sont présentés au conseil d'administration à chaque mois. Puis, on gère aussi des documents qui sont utilisés euh, à, la salle contrôle, à la salle de contrôle du métro. Ils ont un certain nombre de documents qui sont critiques pour l'opération du métro, par exemple s'il y a un incendie, des plans de ventilation, des choses comme ça. Alors, ces documents-là, ils ne savaient jamais, bon, quelle est la bonne version et ainsi de suite. Alors, on a, on a déployé ça dans Nuxeo pour eux autres. J'en ai parlé un petit peu, le site internet de la STM, euh, vraiment une solution aussi complètement open source. C'est Drupal qui est le gestionnaire de contenu. On a une base de MySQL. On a toutes sortes d'autres outils. Là, on parle de Varnish, Rails, mais il y a un certain nombre d'autres éléments euh, qui sont open source aussi, qui sont en tout ça. C'est un site qui a quand même beaucoup de volumétrie. Là, on parle de plus de 5, 5, 55 000 visites par jour. Euh, fait que ce projet-là, c'est un projet qui a duré à peu près un an et demi, mais qui est un succès. Évidemment, on a la version mobile et tout ça, qui est aussi desservie par, euh, par Drupal. Qu que, quelque chose qui s'en vient, vous avez peut-être entendu parler aussi. Euh, bientôt, les gens vont pouvoir faire la recharge de la carte opus dans leur salon euh, à la maison. Bien, évidemment, la technologie web qui va permettre de faire ça est encore basée sur un stack open source avec euh, Drupal. Par contre, là, on a passé de MySQL à MariaDB, puis d'autres technologies euh, web, bien, associées au web qui sont en open source qui vont supporter là, cette, cette solution-là. Ça, c'est en cours de développement. Ça devrait être fini euh, probablement dans les six prochains mois, mais j'en ai parlé parce que je trouvais que c'était intéressant et pertinent. Aussi, euh, Christophe en a un petit peu parlé tantôt, plus tôt dans sa présentation, on, à l'exploitation du métro, ils ont mis en place des outils de métrologie pour vraiment, euh, je ne peux pas parler beaucoup du projet-là, un, hein, pour des raisons de confidentialité, puis surtout parce que je ne le connais pas, ça a été fait ailleurs dans l'entreprise, euh, mais on a mis en place des solutions open source pour, en fait, pour monitorer, pour, pour sonder l'état d'équipement. Présentement, le projet est principalement associé à des équipements informatiques qui sont associés au contrôle du métro, mais je sais qu'éventuellement, ce projet-là, ils veulent l'amener pour prendre aussi euh, les points de mesure, par exemple, sur les escaliers mécaniques, puis tous des, des équipements électromécaniques qui se trouvent un peu partout euh, dans le réseau de la STM. Mais la première phase, c'était, regarde, on a des équipements intelligents, que ce soit des switches, des choses comme ça, un peu partout, mais c'est ces éléments-là qui, euh, qui sont surveillés par, euh, par la solution open source. Euh, finalement, euh, quelque chose qui vient ou qui est en train de se terminer aussi, on a, on a refait un, un intranet pour euh, les gestionnaires. Euh, c'est une solution qui est basée euh, sur LifeRead. D'ailleurs, on a fait en collaboration avec les gens de savoir-faire Linux. Euh, ça va très, très bien. Puis ce qui est assez différent, c'est que notre portail présentement, notre portail, euh, notre intranet d'entreprise, c'est une solution SAP. Puis malheureusement, ça date de quelques années. Euh, ce portail SAP-là ne permet pas aux au propriétaires de l'information de la publier directement. Fait il faut toujours que quelqu'un des TI un nouveau document à mettre en place, il faut qu'on passe par mon équipe pour aller déployer de l'information dans le portail. Avec la nouvelle solution LifeRay, bien, chaque propriétaire d'information peut publier l'information comme bon leur semble. Pis, c'est correct. Là. Il y a une autonomie qui est gagnée là, puis nous autres d'un point de vue TI, bien, à ce moment-là, ça nous enlève des ressources à faire une, un travail qui est peu intéressant. Bon, euh, ça fonctionne, l'échelle libre, si je regarde euh, le projet de refonte du site web, euh, on a gagné plusieurs prix avec ce site-là, entre autres Akia qui est ici, euh, on a gagné le site de l'année euh, catégorie transport, on a gagné des prix Numix, on a gagné des prix Boomerang. Euh, puis, je, on a très peu de pannes, pour ne pas dire je pense qu'on n'en a pas eu de pannes avec cette infrastructure-là. Alors, euh, le logiciel libre, quand c'est bien utilisé, dans, ça fonctionne. Bon, on a appris quelques leçons, par exemple, en faisant tous ces, euh, ces projets-là. Il euh, y a un cas, d'ailleurs, je pense, quand on a déployé Nuxéo, on a fait des modifications au code source du, du noyau de Nuxéo une bonne idée. Je pense qu'il faut vraiment, euh, pour rester plus vanille, euh, il faut développer autour dans des modules, par exemple de façon modulaire les add-on et tout ça, ce qui est très faisable avec MQCO. À l'époque, euh, on avait peut-être été mal euh, conseillé en ce sens-là, mais c'est quelque chose qu'on a appris. On est en train présentement de, de, de mettre à jour cette plateforme-là. C'est sûr que c'est un peu plus laborieux parce qu'il y a du code source à certains endroits qui n'auraient pas dû être là. Euh, une chose qui est particulière aussi, euh, nous, on favorise, c'est vraiment un peu propre à ma, ma division à moi, on favorise des méthodologies, agiles, des méthodologies agiles. Fait que que ce soit du développement ou du déploiement de solutions, on y va vraiment en mode agile, pas pur, mais parce que ma division, moi, la spécialité de ma division, c'est pas nécessairement de déployer des systèmes immenses, mais on en déploie des tonnes, mais souvent c'est des petites choses qui ont beaucoup de valeur. Par contre, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va déployer quelque chose de petit qui va grossir avec le temps. Quand on parle, par exemple, de la plateforme de gestion documentaire, bien là, on a peut-être 300 utilisateurs dans cette plateforme-là aujourd'hui. Au moment où on se parle, on est en train de faire un rehaussement de la plateforme, puis probablement quelque part au milieu de l'année prochaine, on va en avoir quelques milliers. Euh, fait On y va comme ça là, de, de façon progressive. Évidemment, maximiser l'utilisation de l'expertise de nos partenaires. Comme j'ai dit, petite équipe, on a besoin de ces gens-là qui viennent travailler avec nous pour, pour partager leur expertise. Euh, par contre, il faut les challenger. Ce n'est pas parce qu'ils euh, sont experts qu'ils ont la vérité suprême. Euh, on a des consultants sur place, bien, OK, tu me dis de faire ça comme ça, mais pourquoi? Parce que souvent, euh, bon, ben, la réalité, de, par exemple, de la STM, ça peut être différent de ce qui se fait ailleurs. Fait que si on les challenge pas, bon, on peut se trouver à déployer des solutions qui sont pas tout à fait en, en correspondance avec nos besoins. Ne pas minimiser les impacts utilisateurs, gestion du changement, gestion des processus. Euh, la STM, il, les gens à la STM, ils restent longtemps, sont habitués de faire les affaires de la même façon. Euh, fait il faut, faut, faut les prendre d'avance puis gérer le changement avant de commencer à faire euh, du déploiement de solutions parce que autrement, il, des fois, c'est difficile. On n'a pas eu de cas majeur, mais il faut l'adresser. Même, même façon, il faut modérer les ardeurs des demandeurs. Présentement, comme je disais tout à l'heure, on a cette plateforme-là qui s'appelle Nuxeo. Euh, J'ai 20 groupes différents qui demandent d'avoir un accès à la plateforme présentement. Mais on sait que la plateforme, dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, n'est pas capable d'accueillir tout ce monde-là. Fait il faut les modérer. Il faut s'assurer que, ben, que la technologie, puis que les processus, la gouvernance autour de cette plateforme-là soit en place. Puis euh, c'est Puis évidemment, ce n'est pas idéal de miser juste sur un partenaire. Parce que si tu fais affaire avec plusieurs partenaires, ben, si ça va moins bien avec un, tu peux aller avec l'autre. Puis euh, il nous est arrivé un cas, nous, entre autres, où justement un partenaire avec qui on faisait affaire est plus ou moins disparu, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué là, à ce moment-là. Les enjeux, j'en en ai déjà parlé pas mal de, de tous ces éléments-là. Euh, pour nous, euh, la diversi diversification des technologies, euh, on ne peut pas se permettre de supporter 14 systèmes d'exploitation différents parce que ça, ce que ça veut dire, ça m'amène à mon prochain, euh, mon prochain chevron, le gros, euh, les ressources. Tout ça est associé aux ressources. Si je diversifie trop mes technologies, ça me prend plus de monde. Euh, puis, la réalité, c'est que nos équipes sont petites, sont restreintes. Puis, bon, peut-être que vous ne le vivez pas, je ne sais pas, à Québec. Je sais qu'à Montréal, il y a quand même une difficulté à doter. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre en TI. Ce n'est pas nécessairement facile de trouver des, des ressources, des bonnes ressources. Euh, le processus de dotation à la STM est quand même assez long, assez complexe, mais on peut passer huit mois avant de trouver des candidats, puis nos conditions de travail sont quand même très bonnes. fait que ce n'est pas évident. Fait on essaie de limiter les ressources. Un autre point intéressant, nous, on a fait dans notre stratégie, euh, on a fait le choix d'aller plus vers les versions d'entreprise plutôt que les versions communautaires. Puis ça, ça revient toujours à la question de, de, de ressources, euh, puis de nos besoins hein, au niveau de, de solutions d'entreprise. On a besoin que ce soit bien supporté, on a besoin qu'il y ait de la stabilité, on a besoin du support de ces partenaires-là parce que justement, euh, si j'ai une demi-personne pour supporter une plateforme qui va desservir 2500 utilisateurs, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de solide derrière moi pour ça. C'est sûr qu'éventuellement, bon, puis ça, c'est vrai, on a, on a des solutions. Ce pas tous nos déploiements qui sont en, en version entreprise. On a des versions communautaires aussi. Mais là, ça dépend à qui ça s'adresse. Quand on parle, par exemple, du site Web, qui est, à qui fin est pratique, un système critique pour l'organisation aujourd'hui, on n'a pas le choix de s'assurer que ce soit des versions stables et supportées. Par contre, si on a un petit logiciel qui est utilisé par le groupe de réseautique pour faire du monitoring ben très, très spécifique, ben on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la version entreprise. Mot de la fin, ben, les logiciels libres pour la STM, nous autres, on trouve c'est fort intéressant, c'est bon pour nous. Euh, ça fait déjà plus de dix ans qu'on les utilise, avec un enfance probablement beaucoup plus grand dans les quatre dernières années. Euh, Ce n'est pas gratuit. Euh, je parlais, moi, nous, on a les versions d'entreprise, alors il y a des frais annuels qui sont associés à ça. Par contre, habituellement, c'est moins cher que des frais, de, des frais annuels que tu paierais sur une solution euh, propriétaire. Euh, Puis pour moi, il y a trois risques importants qui sont, te, euh, qui sont reliés euh, au logiciel libre. Pis je reviens toujours aux mêmes affaires, je suis désolé. Prolifération des technologies. Euh, problème à l'intégration, bon, on a des problèmes, on peut avoir des problèmes reliés à l'intégration de la compatibilité, c'est pour ça que quand nous on cible une solution, bien, on s'assure que où on va l'intégrer, que les, les, les points d'intégration justement dans les autres systèmes sont disponibles. Ce qu'il faut savoir à la STM, c'est que on a probablement euh, 1000 intégrations différentes, ou peut-être un petit peu plus, entre toutes sortes de systèmes. Là, tantôt je parlais de mon 300 systèmes, bien, il y a mille intégrations différentes entre ces, ces, ces systèmes-là. Ça, c'est sans compter quand ce n'est pas des intégrations avec des fournisseurs externes. Puis évidemment, bien, la capacité de l'équipe, je reviens encore aux, aux ressources, euh, d'être capable de supporter ces solutions-là puis de les déployer. C'est sûr que nous, notre vision, c'est de poursuivre l'utilisation, mais toujours en faisant une bonne analyse coût-bénéfice. Euh. Puis je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions